Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ouais, je suis dans une position particulière pour vous faire ce live aujourd'hui. Puis en même temps, je vous avoue que je ne sais pas exactement si ça va bien passer sur les réseaux parce qu'on est en 3G. Et euh, mais j'avais envie de vous parler de ça quand même depuis un petit bout de temps. L'intérêt de se faire coacher. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que moi, ça fait quelques temps que je bosse euh, sur moi, que je bosse sur les réseaux, que j'ai ma propre entreprise. Euh, ça fait un petit bout de temps que j'ai passé le, le cap du salariat pour être entrepreneur. Et puis euh, au fur et à mesure où, vous savez, je vous en parle souvent, c'est super important de, de continuer à se former, de continuer à, à lire, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos, à faire plein de trucs, à suivre des gens inspirants. Et ce n'était pas la première fois en fait que je, je rencontrais dans, dans, ce, dans, dans mes lectures et dans mes, mes écoutes et autres. J'avais cette info comme quoi il fallait à un moment dans, dans sa carrière, en fait, il fallait acc avoir accès à un coach. Pour avancer Moi, ça me posait un souci parce que je me disais en fait, à partir du moment où j'avance, je sais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire qu'à la limite, un coach, j'en ai besoin quand je démarre parce que j'ai besoin de savoir quel pied je mets en avant, où je le mets, qu'est-ce que je vais faire, etc. etc Et, euh, et en fait, je crois que je me suis vraiment pas mal trompé. Parce que quand on démarre une activité, bah, on sait beaucoup ce qu'on doit faire. On a des choses à mettre en place, quel que soit le domaine d'activité d'entreprise. On a des choses à mettre en place, on a des choses à étudier. On a... Mais il y a pas mal de choses qui sont déjà prédéfinies. Tu dois faire ton site, tu dois faire de la com, trouver un logo, etc. etc. En marketing de réseau, tu dois apprendre un petit peu les produits, apprendre les services, apprendre comment ça se passe dans ce business-là, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses en fait, qu'on peut faire. Euh, sans avoir besoin, forcément, euh, de quelqu'un qui va être là pour nous emmener un pas supplémentaire. Puis là, il y a à peu près euh, deux mois, un jour, moi c'est toujours comme ça que ça se passe chez moi, c'était un samedi. Ça m'a pété, comme on dit, en fait. C'est un samedi, je me suis dit, euh, j'ai dit, putain, il, faut, il me faut de l'aide, en fait. Il me faut de l'aide pour rassembler tout ça, pour... Évidemment, mon entreprise en marketing relationnel, elle est en train de grandir, elle grandit même très très fort. Il y a ce qu'on appelle chez nous la duplication qui se met en place. La duplication, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que moi je fais, mon équipe commence à le faire et donc le business continue à croître euh, grâce à moi, grâce à eux, grâce aux efforts de tous. Et ça, c'est génial. Mais j'ai besoin de voir plus grand. J'ai besoin de voir... Un petit peu, c'est quoi en fait, Axel Crevaux, c'est quoi Axel avec Anne, c'est quoi juste wow, c'est quoi c'est quoi mon business, comment je le fais évoluer, comment je fais, etc. etc. Et du coup, j'ai laissé un message à mon ami Pierre, euh, qui est mon parrain au Québec, un ami euh, de bientôt longue date maintenant. Et euh, je lui dis, écoute, voilà, qu'est-ce que tu en penses Et puis dans nos amis communs, on a quelqu'un qui est vraiment hyper, hyper génial comme coach. Coach, mais... Il, il est vraiment, il, il, il te décortique comme, comme une crevette, en fait, tu vois. <rire> c'est c'est la... ah, revenu. Enfin, il y a des... je, je testais en 3G, hein, c'est pas forcément évident, mais je continue. Et en fait, il te décortique. Il m'a décortiqué, mais d'une force. Et il y a des fois, il me posait des questions. Je me disais, mais c'est quoi ces questions-là, en fait puis en fait, au fur et à mesure, je vois pourquoi ça se met en place. Et là, pourquoi je vous fais ce, ce live dans, dans un hamac En fait, on est posé pour la semaine dans les gorges du Verdon, là. Enfin, pour la semaine au moins. Mais comme vous le savez, notre business, en fait, il se passe là aussi. Donc, on a pas mal cherché parce que justement, au niveau réseau, c'est pas évident dans les gorges du Verdon. Il y bah, C'est super beau, mais il y a vraiment... Le réseau passe pas. Et les réseaux Wi-Fi sont toujours très faibles dans les campings ou en, en sauvage, sinon il faut la 4G, donc c'est compliqué. Donc, on revient à un bon réseau 3G qui a l'air de bien fonctionner. Et ça, c'est top. Mais je voulais vous dire un truc, si je vous fais ce live dans ce hamac, c'est parce que mon coach, et mon coach si tu regardes ce live, je te dédicace ce live, c'est pour toi, parce que mon coach il m'a dit, je sais pas comment ça va sortir sur la vidéo finale, ça parce qu'il y a une coupure encore, mon coach il m'a dit, Axel, il faut que tu sois en phase entre ce que tu dis et ce que tu fais, donc toi il faut que tu ailles avec ta famille en camping-car. Et euh, parce que, vous savez, souvent, je vous dis, ouais, il faut profiter de la vie, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut faire ce qu'on a envie de faire et tout. Puis je me rends compte que depuis septembre dernier, bientôt un an où je commence, où je fais des lives régulièrement, bah mes lives, en fait, ils sont soit dans mon jardin, au cœur de village. Et je ne vous parle pas de confinement, c'est vrai que le confinement, ça a été terrible pour tout le monde, mais au-delà de ça, mes lives, ils soient soit avec mon arrière-plan africain dans ma salle à manger, soit dans mon jardin, dans mon bureau, dans, la, dans le salon, dans la salle à manger. Enfin bref, salon, salle à manger, c'est pareil. Et en fait, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il a raison. Et c'est pour ça. Et donc, mon ami François, je te dédicace. Je te dédicace ce live pour toi. Et pour vous qui me regardez, je vais vous dire... Attention, je suis en live. Je disais aux enfants, je suis en live. Je vais vous dire un truc. Mettez-vous en phase avec ce que vous dites et ce que vous voulez faire. Parce que dans la tête, ça fait du bien aussi. C'est super important. Et c'était mon message du jour. Mais c'est mon message du jour aussi de... À un moment... Trouvez quelqu'un qui vous inspire. trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir grandir. Faire grandir votre business. Vous faire grandir vous. Parce que faire grandir votre business, ça passe par vous faire grandir vous impérativement. Ce n'est pas que le business. Le business, ce n'est pas que des mathématiques. Ce n'est pas que des calculs. Ce n'est pas que des chiffres dans un tableau Excel. Loin de là. C'est bien au-delà de ça. Surtout quand on est entrepreneur. Donc, c'était ça mon message du jour. Sur ce, je pense que je vais aller gonfler mon paddle. Et je vais aller tester les gorges du Verdon. Parce que, honnêtement, j'ai trop envie. C'est turquoise. Et je ne vais pas pouvoir vous montrer ça en direct, parce que le réseau, il passe pas dans les gorges. Donc, je vous montrerai ça en différé. Il va falloir être patient pour avoir des belles images. C'est comme ça. Je vous embrasse. Merci de me suivre. Vous êtes vraiment super. Et je vous dis à très, très vite. Et surtout, profitez de la vie. C'est super, super important. A plus. Ciao.